en phase d'enregistrement des de nouveaux morceaux euh, très bientôt. Donc euh, je pense qu'une fois qu'on aura euh, tout le contenu, qu'on aura fixé tout ça, On essaye de tirer la de pas un peu par tous les moyens qu'on a en notre possession, par toutes les armes, et qu'on voit qu'il n'y a pas de, de mouvement derrière quand il y a certaines choses qui sont faisables. C'est un peu triste. On se dit que finalement c'est peut-être un choix et que bon, ben on va continuer quand même à essayer de faire tout ce qu'on peut de notre côté. Ce, ce qui en fait, se, fait se poser une question à un moment, c'est que à quel moment commence la, la normalisation. Le gouvernement aussi. Et à quel moment en tant qu'être humain on peut dire moi, ma vie, elle a la plus de valeur que la tienne ça paraît, ça paraît étonnant. Je le sujet l'inspire beaucoup. Alors je voulais juste aussi préciser un petit peu qu'enfin. Parce qu'effectivement, il y a le problème aussi d'accueil et tout ça, mais il y a aussi ce problème aussi de, de vouloir aller.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 perspicace de, par tous les moyens de penser que la France ou les états unis ou autres ça va être le rêve et des fois ça tourne en cauchera, on voit comment des fois ils sont parqués dans des quartiers Il y a aussi une Afrique à construire aussi, pas forcément en étant dans une espèce de, de influence, sous influence occidentale, il y a plein de choses aussi à mettre en place là-bas. Savoir aussi prendre le temps de construire aussi le pays important. Au lieu d'aller euh, mourir dans l'eau, euh, des fois il y, a, il y en a qui ont le choix. Il y en a qui n'ont pas avec le choix, il y en a, choix, y en a, choix, y en a aussi qui ont le choix. Donc il faut aussi parler aussi à nos frères et sur la et N'allez pas chercher bonheur ailleurs à tout prix et, et euh, quitter en perdre la vie. Quoi. Ça aussi, ce côté-là aussi, il faut préciser. Aussi, c'est clair. On est d'accord. Une tendance Non, je trouve que bon, c'est peut-être, euh, comme disait Ismaël à l'instant, plus. Euh, le, je pense qu'on se rend plus compte euh, à ce niveau-là que, que, que ça change. C'est tout un état d'esprit qui change. Donc euh, la tendance, peut-être qu'on ouais. la constate maintenant, mais, mais elle est. La ouais, variété, euh, les sons, les, les instruments, la quantité d'instruments qui sont créés, des instruments qui existent que là-bas, c'est incroyable. Et, et le nombre de, de, de musiciens qui jouent à différents instruments aussi, dès leur, dès leur plus jeune âge, c'est impressionnant. On voit vraiment que ça fait partie de la culture, c'est imprégné, on a, on a des choses à apprendre, on est à tous les niveaux. Pas que dans la musique. J'ai une, une dernière question par rapport à la musique. Si euh, on obligeait à enseigner à nos enfants, dès l'école, dès le plus jeune âge, la musique reggae et l'ouverture aux uns et aux autres, si c'était possible de faire un collectif euh, entre vous, tous les musiciens reggae, pour faire en sorte que ça émerge une idée comme ça, sans faire de la politique pour autant, mais euh, euh, faire rentrer dans la tête des gens, notamment nous, les adultes, pour, pour nos enfants, à, à apprendre l'ouverture, l'amour des autres, et puis partager ces bonnes vibes dès l'enfance, ça éviterait ben, les, les histoires de racisme, les histoires de différence, parce qu'on est tous pareils à l'intérieur de nous. Et, euh, et c'est à vous, les artistes, que c'est vous qui avez cette responsabilité-là, comme, euh, voilà, comme, comme nos enfants, enfin, ma fille a 17 ans, et elle, elle me dit, c'est pas à moi et avec mes amis qui avons même âge, n'est pas à nous de solutionner, de trouver des solutions pour les erreurs que vous avez faites, vous et vos parents. Et euh, voilà, en écoutant vos chansons, ben, ils ont cette puissance, cette force-là qui leur vient et je voulais vous remercier juste pour ça.